et eh bien salut les gens c'est tout le monde c'est j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la Neo Geo mini la mini bande d'arcade je sais tu sais de quoi je parle aujourd'hui nous allons savoir s'il si faut l'acheter ou pas en tout cas pour ma part bientôt si j'aurai le time je vais me l'acheter me le procurer même mais c'est encore un petit détail d'abord on va savoir si ça vaut vraiment le coup la mini Neo Geo elle est très petite, avec un écran, un écran -moi, de 3,5 pouces. Plus grosse qu'une Game Boy, ouais, mais bon. Le truc, c'est que la Mini Neo Geo, on va dire SNK, ça va faire plus vite. La Mini N7K, eh bien, jouer à deux sur un petit écran comme ça, c'est pas vraiment à l'aise. Du coup, il faut avoir une télé HDMI pour pouvoir jouer à deux sur la télé HDMI. Le plus recommandé c'est genre en 4 tiers. Mais le problème c'est que. Ouais, je veux en HDMI et tout. Et si t'as si as pas de télé HDMI, comment tu fais Bah t'es obligé d'acheter un convertisseur. Mais tout ça, c'est un autre propos. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter Moi je dis oui. 40 jeux, oh là là, 40 jeux de la borne d'arcade des années 11, des années 90 et tout. C'est vraiment plaisant. Moi j'ai dit ça vaut vraiment le coup. Il y a des gens qui crachent sur cette mini console parce qu'elle n'est pas portable. Mais avec quelques bidouillements, on peut la rendre portable avec une batterie externe. Je ne comprends pas les gens qui vont cracher ce jeu parce qu'elle n'est pas portable. Est-ce que les autres consoles mini, est-ce qu'elles sont portables Est-ce que la mini SNES, elle était portable la mini NES, est-ce qu'elle était portable La mini PS1, est-ce qu'elle est portable Non, ils ne sont pas portables. Il suffit juste qu'une mini console sort et qu'il euh, y a un écran dessus. Il faut que ce soit portable. Ce n'est pas obligé. Est-ce qu'à l'époque... Euh, c'était portable. Non, ce n'était pas portable. Ils veulent refaire la même chose qu'à l'époque, c'était 40 ans avec la technologie qu'on a aujourd'hui. et Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez l'emmener partout, vous pouvez avec une batterie externe. C'est suffisant une batterie externe de 3000, 3 3000 mAh. Même ça suffit. Même une batterie externe de 2100 mAh, ça suffit même pour pouvoir y jouer à l'extérieur de chez vous, si vous n'êtes pas chez vous. En plus, on propose aussi, enfin, ils proposent aussi des housses pour pouvoir mettre votre mini SNK ou mini Neo Geo dans la housse où vous pourrez mettre bien évidemment dans la housse votre mini Neo Geo votre gamepad et vos câbles le problème c'est que si le câble de la mini Neo Geo le câble d'alimentation faisait 800 cm je trouvais ça un peu absurde ils sont fait 2 mètres du coup c'est suffisant ils se sont rattrapés là dessus je pense et euh Franchement c'est un pur kiff. Je vous recommande, si vous êtes un amateur ou un nostalgique, vous allez dire je vais déposer 110 euros dedans, nanana. Nan, nan. euh, oui, si tu veux t'amuser, prendre du plaisir, si tu veux collectionner, forcément c'est sûr que tu vas acheter. Mais si tu te demandes encore la question, est-ce que je dois acheter, est-ce que je t'ai aidé et tout, ben, mon avis à moi c'est qu'il faut que tu l'achètes. Si tu as l'argent, tu vas acheter. Mais si tu as peu d'argent et que tu voudrais l'acheter, ben, évite de l'acheter. Si t'as l'argent juste, essaie d'économiser un peu plus. Comme ça, tu auras un peu d'argent pour la mini Neo Geo. Et un peu d'argent pour autre chose que je dois faire. En tout cas, c'était mon conseil. Et ça, c'était un coup de gueule. La mini Neo vaut le coup de l'acheter. En tout cas, pour les nostalgiques et les collectionneurs comme moi, ça vaut vraiment le coup. Et moi, je vous dis à chou pour une nouvelle vidéo. Et surtout... Bonne année à vous, on ne sait pas, peut-être je ferai une vidéo Bonne année et tout, tout ça, mais on ne sait pas Bonne année d'avance et moi je vous dis à ciao Pour une nouvelle vidéo, bye les amis